Bonjour, je me suis fait quelques petites folies. Sur le site de la Bourse aux livre, ils proposaient des livres à 1 euro le livre, 99 centimes le livre. Et comme je suis une férue de lecture et que j'aime bien continuer à me développer euh, autant personnellement que spirituellement, je me suis dit, allons-y gaiement, faisons-nous plaisir donc, j'ai acheté quelques livres que je vais vous présenter sur les résumés de, de ma chaîne. Ça prendra du temps parce que je vous avoue, j'y ai pas été de main morte. Et je découvre avec vous les livres que j'ai pris. Je vais vous lire les titres et le résumé derrière. On commence par « Angoisse, es-tu là ?» Elle redoute les contrôles en classe et a un mal au, vent, et mal au ventre. L'institutrice trouve notre fils renfermé, passif, peu enclin à jouer avec ses camarades. Elle a la phobie des chiens. Elle s'angoisse pour un rien, alors nous faisons pour, tout pour, la proté, pour le protéger. Elle ne supporte pas d'être séparée du moi et reste dans mes jupes. Elle est jalouse, il est jaloux de sa petite sœur et devient tyrannique. Depuis notre divorce, notre enfant est hyperactif. On me dit que l'angoisse tu passeras. Recommandez-vous une psychothérapie Les résultats sont-ils rapides Tous les parents veulent éviter à leur enfant les larmes et la douleur. Pourtant, l'angoisse est inséparable de la vie et prend chez lui des formes multiples et des apparences déguisées. Si elle s'installe, elle peut gêner l'enfant dans ses relations aux autres, dans son développement et son épanouissement. Il importe donc de la débusquer pour la maîtriser. Quels pièges les parents doivent-ils éviter Leurs propres angoisses sont-elles contagieuses Si les enfants éprouvent des peurs archaïques, il importe qu'ils trouvent en eux et en ceux qui les entourent les ressources nécessaires pour les exprimer et les déjouer. Vaincu et devenu levier, l'angoisse devient alors un moteur pour mieux grandir. Par Jacqueline Brun, une psychologue clinicienne, psychanalyste d'enfants et adultes, spécialiste des tout-petits, elle pratique aussi des thérapies mère-enfant. Elle est formatrice dans une école d'éducateurs spécialisée à Paris. Et ça se rapporte au métier de parent. Deuxième livre, Mars et Vénus, les chemins de l'harmonie. Le guide indispensable pour une vraie compréhension dans un couple. L'homme et la femme ne viennent pas de la même planète, c'est évident. Comment susciter l'amour et obtenir le soutien affectif auquel nous aspirons tout au long de notre vie Comment utiliser nos complémentarités Intéressant. La communication avec les esprits. Simple, facile, rapide, on verra bien. Kevin Ryerson et Stéphanie Harold, professeurs et conférenciers. Est avant tout un médium interprète qui pratique la trans médiumnique, trans-channeling, dans la tradition de Edgar Cayce et Jane Roberts. Il est surtout connu en France en tant que guide spirituel et Shirley MacLaine, Stéphane Harold, est écrivain et éditeur. Bon, comme j'ai un peu de mal à parler avec les anges, ça va peut-être m'aider. Éduquer la mémoire. Éduquer la mémoire. Éduquer la mémoire, éduquer la mémoire, le titre parle de lui-même, éduquer la mémoire. C'est écrit par Marie-Josée Couchard. On va en savoir beaucoup sur la mémoire. Bref, je continue. Protéger, protéger son soi pour vivre pleinement. Prendre soin de soi ne va pas de soi, bien que nous cherchions à vivre le mieux possible. Pourquoi parfois le faisons-nous si mal Nous ne connaissons pas l'étendue de nos ressources intérieures. Nous savons que notre esprit peut disposer de forces qui sont en nous pour nous protéger des difficultés de la vie. Mais de quelles forces s'agit-il En quoi permet-elle de prendre soin de soi Trésors souvent enfouis à l'insu de notre conscience, ces forces sont pourtant là pour enrichir notre vie. Mobiliser ses forces intérieures, s'appuyer sur tout ce qui nous avons profondément en nous, est indispensable pour affronter la vie, aimer et aider les autres. Réussir et ne plus laisser maltraiter ni se maltraiter soi-même. Devenir suffisamment fort, c'est se donner les moyens d'avancer en confiance. Tel est l'enjeu de ce nouveau livre écrit par Alain Braconnier, psychiatre, psychologue, psychanalyste et ancien directeur de l'association de santé mentale du, 18e, du 13e arrondissement de Paris. Il vient de la Salpêtrière. Bon, soit on passe au suivant. Ils ont choisi de vivre. Et le Christ a transformé leur vie. Petit livre témoignage. Lâcher Romancie, petite sagesse d'antan. Le lâcher prise. La relaxation. Pourquoi Comment? Méthode naturelle, prévention des maladies. Acquis. Diététique, relaxologie, massage. Comment gérer son stress des exercices de respiration, de relaxation pour vous détendre en profondeur et bien respirer. Des conseils pratiques pour améliorer votre sommeil. Un bilan personnalisé. Une méthode éprouvée qui vous apprendra à adopter une attitude positive grâce aux techniques de visualisation. Bien réagir face aux personnalités difficiles. Exprimer votre colère de manière constructive et formuler clairement vos désirs. Des conseils simples et efficaces pour prendre la vie du bon côté. Écrit par une psychologue aussi. L'art de l'honnêteté, pratiquer la confession pour découvrir ce que nous sommes. Le cœur de tout être humain abrite le désir d'être bon. Ce livre repose sur ce postulat. Nous aspirons tous à découvrir ce que nous sommes de mieux afin d'offrir le meilleur de ce que nous sommes. Le propos de cet ouvrage n'est pas tant l'aveu public que l'honnêteté personnelle. La confession est au fondement de toutes les grandes foi et disciplines spirituelles. Tout rend hommage à son pouvoir. Elle est aussi un pilier de l'équilibre mental, car elle se rapproche de l'auto-examen. Il n'existe pas de substitut à ce qu'elle exige, se regarder en face. L'auteur invite, avec cet ouvrage, à redécouvrir la pratique de la confession, spirituelle ou non, et révèle son pouvoir à aider tout un chacun à trouver ce qu'il a de meilleur en lui. Écrit par Paul Wikes, auteur de nombreux ouvrages de spiritualité, Écrit également pour le New Yorker et le New York Times Magazine. Ça promet, ça promet, ça promet. Ça, c'est deux livres pour arrêter de fumer par l'hypnose et un autre écrit par un docteur qui s'appelle Jean-Luc Roger. On va voir ce que ça donne. Si vous voulez les références, mettez-moi des commentaires. Je vous mettrai des commentaires. Je vous affiche le, fiche, le, le site où je, les, où je les ai achetés. C'est des livres de deuxième main. Et euh, ça ne coûte pas cher du tout. quoi. Revoir la vie en rose. Relevez-vous de vos traumatismes avec humour grâce à, grâce à la méthode stand-up. Écrit par Virginie Chapdelaine, apicultrice, elle cultive le bonheur du quotidien pour le transmettre et a fait la résilience son domaine d'expertise. En 2003, elle a créé le jardin du Clos Fleuri, parenthèse enchantée au cœur de la nature, où elle accueille tout type de public et propose des ateliers de psychologie positive. Hum hum. Reprendre ses études, quelle aventure! c'est possible, tout est possible dans la vie c'est pas parce qu'on a 83 ans qu'on ne peut pas reprendre des formations si on, a étudié, si, si on a appris à éduquer sa mémoire petit trait d'humour Feng Shui je m'intéresse au Feng Shui donc je me suis acheté un petit livre sur le Feng Shui c'est une pratique personnalisée et ça a l'air pas mal c'est illustré, l'art de la table, les bases du Feng Shui. La boussole chinoise. Bref, ça m'intéresse. Je ne ferai peut-être pas tout sur ma chaîne, mais quelques-uns quand même. La graphologie, une science ancienne qui a été perdue. Euh, c'est donc l'étude euh, de l'écriture euh, en définissant le caractère des individus qui écrivent. Euh, donc, euh, voilà, c'est une science qui est perdue et c'est on l'utilise encore pour euh, des, des enquêtes policières, je crois, mais c'est une science qui a été perdue. Choisir le bonheur, les merveilleuses possibilités de votre subconscient. On en arrive au subconscient. Le subconscient, c'est vraiment la partie qui dirige dans un silence sans bornes, euh, et voilà quoi. C'est écrit par Roger Foissy, l'auteur des ouvrages convainc Comment convaincre les maladies psychosomatiques et l'alimentation et votre santé psychique. Euh, il dit, on ne dit pas qui il est. Bref. Retournons à l'école du bonheur. Les 12 vitamines du bonheur. Quel est votre quotidien de maturité Le prix du bonheur. Équilibre, harmonie, égal bonheur. Découvrez cette source du bonheur. Retournons à l'école du bonheur. <rire> Je vais rire. Quel est l'exercice pour être heureux Bien, tiens. Forcément, la vie, elle a ses hauts et ses bas. Et les bas sont. On peut apprendre dans les bas, apprendre et s'améliorer dans les bas plus que dans les hauts. Mais euh... j'ai trouvé ça amusant qu'il y ait un cahier d'exercice sur le bonheur. Moi je suis une na nature optimiste, normalement. Donc euh, voilà, je me, je me prête au jeu, on va dire. Ensuite, on a tout un livre sur le guide du développement personnel, se libérer de la souffrance par la parole. Aux éditions Rocher, écrit par Gilles Bordesoul. Psychanalyse, thérapie primale, PNL, analyse transactionnelle, gestion mentale, thérapie cognitive, thérapie comportementale. C'est décidé, j'entreprends une psychothérapie. <rire> ouais. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur le développement personnel. Bien sûr, il n'y euh, a pas que ce livre-là qui, qui parle de développement personnel, mais euh, voilà quoi. L'auteur est quand même psychosociologue et, anthropolo et anthropolo anthropologue. Il entreprend une recherche portant sur les évolutions des structures de pensée en fonction des mutations économiques. Puis il s'engage dans une quête qui le mènera de l'Afrique à l'Asie. Il a accroché les principes spiritualité par l'expérience directe. De retour en Europe, il applique ses méthodes d'études anthropologiques à l'ensemble du champ psychothérapeutique occidental. Il a lui-même étudié et pratiqué la plupart des techniques qu'il décrit avec l'aide d'une vingtaine de thérapeutes. Je vous dirai tout ça sur une prochaine vidéo. Et alors le petit dernier, est-ce que j'oserais vous en parler de ma réussite je rigole. Et si je aime ma réussite, qui n'aurait pas le droit de réussir dans sa vie Tout le monde réussit quelque chose dans sa vie. Accéder à la réussite, c'est se donner les moyens de vivre une vie réussie. Mais qu'est-ce qu'une vie réussie Je vous invite à, vous, à, à, à commenter ce qu'est une vie réussie pour vous dans les commentaires. Et je vous partagerai ce petit livre d'à peine... Une centaine de pages. Ce qu'il en est pour ce livre-là. Voilà. Ma boîte est vide. J'ai fait quelques petites folies. 99 cents le livre. Franchement, ça vaut le coup. Et alors, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et si vous voulez en savoir plus, euh, visionnez ma chaîne et vous, vous en saurez... Assez largement déjà sur moi. Salut, salut